à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits aujourd'hui chez Homensis au Media en interview Alors est-ce que euh, vous voulez bien vous présenter en, en quelques phrases euh, votre fonction, votre région d'exercice, depuis combien de temps vous exercez euh, Je m'appelle Alexandre Frech, je suis avocat en, alors, notamment en droit du travail depuis. J'ai traité serment en janvier 2020. Et je suis actuellement euh, avocat collaborateur libéral, ce qui veut dire que je suis euh, dans un cabinet d'avocats euh, engagé pour traiter des dossiers pour un avocat associé et euh, que j'ai la possibilité de traiter des dossiers pour mes propres clients. En quoi consiste le métier d'avocat pour vous Si vous deviez le décrire pour vous, qu'est-ce que le métier d'avocat Le métier d'avocat, c'est défendre au mieux les intérêts d'un client qui vous a sollicité. Ça ne veut pas dire euh, des choses qu'on pourrait s'en faire qui seraient euh, de, de, de défendre coûte-l'écoute ou euh, d'aller jusqu'à euh, utiliser les pierres mensonges pour défendre son client. Non, ça veut dire que quand votre client vient vous voir avec une problématique, vous envisagez la solution qui serait la plus... Euh, simple euh, à mettre en œuvre ou en tout cas qui préserverait au mieux ses intérêts par le conseil ou par de la défense euh, ou d'ailleurs euh, c'est dit le contentieux Votre spécialisation c'est le droit social pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-ci plutôt qu'une autre Je ne suis pas spécialiste en droit social euh, parce que pour les le, avocats la spécialité ça veut dire que l'avocat euh, à, à passer un examen supplémentaire euh, en plus de l'examen qui permet d'arriver jusqu'au jusqu jusqu statut d'avocat. Euh, <coughs> pour vous expliquer rapidement, quand on veut devenir avocat et qu'on a une dominante de droit du travail, on passe le CRSPA, qui est l'examen d'entrée à l'école du barreau. Et ce CRSPA, vous pouvez le passer avec des dominantes. Moi, par exemple, je l'ai passé avec une dominante droit du travail. Vous pouvez aussi passer en dominante droit pénal ou chose comme ça. En l'occurrence, c'était droit du travail. Euh, et ensuite, lorsque vous faites votre formation à l'hôtel d'avocat, de la même manière, vous inscrivez sur une dominante. Et moi, en l'occurrence, l'une de vos dominantes, c'était droit du travail. Néanmoins, si vous voulez vous dire avocat spécialisé en droit du travail, comme vous avez pu en voir quoi, sur Internet notamment, euh, il faut que vous passiez à l'issue de votre sortie de l'école d'avocat, un examen supplémentaire qui vous permet de faire état d'une spécialisation. Et cet examen supplémentaire, moi, je ne l'ai pas passé. Quel type de client vous défendez généralement Est-ce que c'est plutôt des personnes physiques Est-ce que c'est des personnes morales C'est -ce que... majoritairement une clientèle de personnes morales, dans la mesure où c'est la clientèle qui est, euh, euh, qui est la clientèle du cadre en lequel je travaille. Euh, et ça peut arriver que des personnes physiques, notamment clientèle personnelle. À propos de l'orientation, euh, du coup, lorsque, par exemple, on a un choix entre le droit public et le droit privé en L3, et il et y a beaucoup d'étudiants qui se posent la question, comment choisir, comment euh, faire le bon choix Qu'est-ce que vous, vous conseillez Alors, je, je suis mal placé pour, pour donner un, un quelconque conseil, parce Vous n'arrivez pas aujourd'hui à vous demander C'est vraiment un truc qui, qui vous prend au triple. Il faut faire du droit public. Maintenant, si vous vous sentez l'âme d'un pénaliste et que vous avez envie d'aller plaider en cours d'attitude, ne ben, faites pas nécessairement du droit public parce que vous aurez peut-être quelques affaires pénales, ce ne sera pas le, ce sera pas le de compliqué. Euh, de la même manière, si vous êtes très intéressé, comme je l'étais, par les relations de travail, et bien, alors faites du droit du travail. Euh, C'est vraiment le. À mon avis, hein, le, fond et et le, le fondement de la réussite en droit, notamment dans les études, mais ensuite aussi dans la carrière de la personne dans ses études de droit, euh, tient au fait que ça plaise. Parce que ce sont des, ce sont des, des études et des carrières qui sont très chronopales, euh, sur lesquelles, on, notamment quand on commence, quand on veut devenir avocat, on ne compte pas les heures de travail, on est rarement salarié, et, euh, et c'est un investissement qui se mesure au fait que vous aimez ce que vous faites, Si vous n'aimez pas ce que vous faites, que vous, soit vous ne le ferez jamais, vous, vous mentez, soit euh, et bien vous allez le faire un temps, mais vous arrêtez vite. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains masters qui sont plus favorables à à l'orientation pour être avocat ou pas du tout j'ai une connaissance du master qui est assez réduite, dans la mesure où je suis sorti de la fac il y a quelques années maintenant. Euh, je, je pense que euh, l'intérêt, euh, en fait, le, le fondement du métier d'avocat n'est pas nécessairement euh, un, un métier d'avocat plaidant ou d'avocat euh, euh, conseil. Vous pouvez choisir d'être conseil, d'être plaidant, de faire les deux. Euh, et votre orientation en master va bah, plutôt dépendre, là encore, de ce qui vous plaît. Si euh, la recherche vous plaît et, et vous passionne, il euh, faut faire un master de recherche, après dans la dominante que vous avez choisi, mais il faire un master recherche, euh, dans la mesure où, en tant qu'avocat, vous allez avoir du, du travail de recherche à faire. Et plus vous rechercherez sur certains domaines, et plus vous serez bon ensuite. Maintenant, si ce qui vous passionne, c'est la pratique, eh bien, faites un master euh, qui est plus orienté pratique professionnelle, parce que de la même manière, dans votre carrière d'avocat telle que vous avez envie de l'engager, euh, certainement, en tout cas, euh, vous aurez à, à, à réagir sur des questions pratiques et à avoir aussi un aspect très pratique. C'est vraiment l'étudiant en droit, et d'autant plus quand il en arrive à choisir son master, qui va définir la coloration euh, que prendra que prendra sa carrière, et parfois même qui va choisir un master de recherche, il va s'apercevoir que ce master ne l'intéresse absolument pas et que ce n'était pas ce qu'il voulait faire. Il ne faut pas avoir peur de faire un deuxième master. Même si d'ailleurs vous êtes sorti d'un premier Master 2 et que ce euh, master 2 euh, ou d'un Master 1, d'ailleurs ce Master 1 ou ce master 2 vous a beaucoup plu, euh, mais vous voulez compléter, donc c'est ce que j'ai fait. Tant avocat, ça va vous permettre de vous orienter bien, sur une matière, sur une manière de pratiquer et puis euh, aussi, sur plus, plus globalement, sur votre manière d'être avec vos clients, parce que vous ne serez pas euh, exactement dans la même démarche, si vous êtes quelqu'un qui aime bien rechercher ou si vous êtes quelqu'un qui aime bien parler du fond, parler de pratique, euh, ou si vous êtes quelqu'un qui est plutôt un procédurier. Etc, etc. Finalement, est-ce que vous avez un petit mot pour les juristes de demain et les nouveaux étudiants en droit pour les encourager par exemple ou sur la continuité des études, etc. en ce temps de Covid et cours à distance la, la, la beauté du droit en, en France, c'est que tout est juridique. Tout est juridique tout le temps. On, on l'a vu récemment, la gestion de la crise du Covid, euh, c'est du juridique, c'est du juridique en droit du travail, c'est du juridique en droit pénal. On a un qui euh, les, les domiciles de certains ministres. Euh, c'est euh, du juridique euh, en droit de la santé. Tout, tout, tout est juridique. Donc, il ne faut surtout pas faire de soucis. Quand on est sur les bancs de l'université et que euh, les études de droit vous plaisent, vous trouverez du travail. Si je ne vous dis pas que vous trouverez du travail en sortant tout de suite de l'université, vous en trouverez. Parfois, ça prend un tout petit peu plus de temps. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, vous vous éclaterez dans votre métier. Voilà, alors c'était IFA des Géomonces Medal, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. J'étais donc avec Alexandre Fretsch, un avocat euh, dans un cabinet de droit social, donc droit du travail. Et euh, c'était des questions qui ont été posées sur mon Instagram. C'est un genre d'interview que je conduirai à nouveau sur ma chaîne YouTube avec d'autres professions si vous le souhaitez. Sachez que de manière générale, je ne peux pas trop m'approcher en physique euh, des professionnels parce que avec ces temps de coronavirus, etc, euh, c'est beaucoup plus complexe. Ce sont des professionnels qui acceptent de répondre à vos questions euh, Principalement soit par vidéoconférence, soit par téléphone Parce qu'on veut limiter les dépassements, on veut limiter les contacts et c'est normal C'était donc Géomatisme Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits Je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux sociaux De me rejoindre sur mes réseaux sociaux et de me proposer vos sujets comme chaque semaine Je vous retrouve mercredi prochain pour un plan court Voilà